Je m'appelle Camara, aussi un Ivoirien. J'ai 16 ans. Mon père ne vit plus, c'est ma mère qui vit. Quand mon papa était vivant, on partait à l'école seulement, on ne connaissait même pas la goutte du champ. À la mort de mon père, mon oncle m'a retiré à l'école à l'âge de 9 ans, 10 ans. Il m'a mené par force dans les champs du cacao de mon père. Je ne partais plus à l'école. Les rêves, en fait, c'était c'était défi mon oncle. Un jour, il arrivait à trop m'attraper, me frapper. Mais il m'a frappé. Bon, frappé je me suis venu en fait. Bien sûr, il faut avoir un rêve dans la vie. Voilà, donc j'ai rêvé pour aller plus loin. Voilà, Mais il faut l'éducation d'abord. J'aimerais bien aller à l'école pour être un bien instruit. Sinon, sans ça, ça, tu peux rien faire.